Nous sommes à Pointe-Noire, au Congo. Notre héros est originaire de la République, Démocra... Démocra... République démocratique du Congo. Très rapidement, euh, le Congo est séparé en deux. Il y a la République du Congo et la République démocratique du Congo. Toute cette bad news se passe en RDC, République démocratique du Congo. Pas dans l'autre partie du Congo. Ça s'est passé dans la nuit. Un pasteur s'arrête sur la route et se dit. Ah, oh, j'ai envie de chier. <rire> ah bah tiens, c'est un endroit parfait pour chier. Et il se soulage. Et là, il se dit, oh, c'est vrai que j'ai plus d'argent. Et par le biais d'incantation, il va manipuler sa merde entre ses doigts et la transformer en liasse de billets. <rire> Je n'invente rien. C'est un article qui a été trouvé dans un journal africain à côté de plusieurs articles très sérieux. Ce n'est pas un gorafi. D'accord. C'est une news. Derrière ça, il était à la banque et il fait, vous mettez ça de côté, splash il a... il était de la merde. Attends, c'est pas fini. Cependant, il n'avait pas vu qu'il y avait un laveur de véhicules dans les parages. Le pasteur, en le découvrant, se dit ah, « merde !» Et il lui dit « Tiens, prends cet argent, tu n'as rien vu. » Et l'homme fait « Ah si Si je l'ai vu !»« Et je prends pas de l'argent fait avec de la merde !» Et le pasteur lui tend « Non, non, non, t'as rien vu !»« Ah si, si, si, si, si, c'est du caca !» Et paf, le pasteur lui colle une droite, panique. Ils se sont tellement battus qu'une foule de plus en plus de dense s'est amassée autour d'eux et que la police a dû les séparer. <rire> l'histoire a fait énormément de bruit et du coup l'article qui prouve qu'il s'est battu parce qu'il créait de l'argent avec sa merde. Ah mais surtout quand il s'est battu il lui a foutu des droites pleines de merde. Euh, parce oui. qu'il ne s'est pas lavé les mains entre-temps je pense. Bah je pense pas. Trois hypothèses Thomas. La première c'est que c'est un véritable miracle. Mmh. La deuxième c'est que l'histoire a un, un peu été changée. Moi je pense plutôt qu'il a chié à un endroit. Où il fallait pas chier que l'homme l'a vu et qu'il a voulu corrompre le gars en lui disant non mais euh, j'ai pas chier là et tout ça. Et du coup quand il s'est fait choper il a fait non mais j'avais créé cet argent avec mon caca hein, c'est pour ça que je fabriquais de l'argent. Donc euh, Thomas ma question est la suivante est-ce que tu fais caca de l'argent Bah moi non mais fais chier quoi ce serait pas mal. Ça serait pas mal mais il y a une super série d'ailleurs. Euh... Ah oui hors de lui. Hors de lui. Euh, allez la voir. La série de pour... Baptiste Lorbet. Exactement et... Qui marche très bien, et effectivement, euh, quelqu'un peut chier de l'or. Des petits lingots d'or en forme de merde. C'est le tout du monde, c'est le tout du monde, Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de cons. Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle que on est en mode vacances, voilà, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Ariel. Pampoitou, Poitou, euh, Rob de Frétas, euh, les cocktails Michel ou encore Fricky Woody dans l'émission, mais ils seront là à la rentrée. Aujourd'hui, notre tour du monde s'arrête en Afrique, en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Quelle est l'actualité Il y a beaucoup de fake news, mais pas que. Vous allez voir, c'est surprenant. En bref. En bref Honoré Chama est un étudiant à la faculté des lettres de l'université de, de Kinshasa et Honoré a un devoir à faire en travaux pratiques de comédie. Plus exactement, il doit tourner une vidéo. Tourner une vidéo pour faire des émissions sur YouTube ou TikTok. Il n'y a aucun avenir là-dedans, voyons comment gagner sa vie avec ça. Il appelle ses copains, il prend sa caméra, et il trouve un lieu sympa où tourner sa vidéo. Il se met à poil, et c'est faux. En revanche, on est en pleine période de Covid, ok Nous savons. Que le masque, c'est pas hyper sexy en vidéo. C'est vrai. Ça marche pas. Et puis même, le pire c'est les gens qui l'enlèvent et qui le gardent là et du coup tu sais qu'il y a le covid. Enfin, ouais. ça, ça met une période quoi. Ouais. Donc il se dit bah allez on s'en fout. Euh, je sais que le masque est obligatoire mais je le mets pas pour la vidéo. Il y a personne à part ses potes, ça va. Oui puis le temps de la vidéo. bon. Exactement. Pas de bol, il y a un policier. Hop, hop hop hop hop, tu remets ton masque. Mais monsieur c'est un tournage j'ai mon masque dans ma poche mais c'est pour l'école. Je veux rien savoir tu mets ton masque. Est-ce que vous pouvez me faire une exception s'il vous plaît regardez il est là mon masque. Tu oses sortir le masque et me le mettre sous le nez C'est de la résistance, là. Pour me prouver que tu mets pas le masque. Et là, le policier sort son arme. Ah et le tue. Quoi <rire> Non, quoi Oui. À bout portant, sous les yeux des potes. Pour un masque pas mis. T'imagines, t'as pas là que... Non, non, mais en fait, je Pff Bam Et les et là... autres font. <rire> pas de problème. <rire> non, mais il est taré, ce keuf. Que... Il aurait pu faire le buzz, en tout cas, si c'était filmé. Patient, un des amis d'Honoré, présent, présent sur les lieux, explique... Que le policier voulait sûrement l'extorquer. Parce que, en gros, l'amende pour non-port du masque est équivalent à 10 000 euh, dollars euh, du Congo, de RDC. Mais certains policiers font usage d'abus de pouvoir pour infliger des amendes sans établir de reçu pour garder l'argent. Ah, c'était un braquage. Un peu. Et en fait, donc, le mec voulait de l'argent et pas discuter, en fait. Bref, mmh. ouais, tuer le gars, euh, c'est beaucoup, quoi. C'est un peu beaucoup. De, oh, putain, mais. Il y a tellement de dollars, Thomas. Oh, Australien, dollar bahéméen, dollar barbadien, dollar bermudien, dollar bézilien, dollar canadien, dollar brunet, dollar de Fidji, dollar de Hong Kong, dollar de Singapour, dollar de la Trinité de Tobago, <rire> des Caraïbes orientales, dollar des Salomon, dollar des îles Caïmans, dollar des Suriname, dollar de Guyanais, dollars Jamaïcain, Libérien, Namibien, Néo-Zélandais, et il n'y a pas le dollar. Euh... Bon, bref. Je sais pas. Il voulait piquer la, la moulin, quoi. Exactement. En oh, bref. Bref. En RDC, il y a environ 30 000 enfants qui sont abandonnés. Ils ont un nom, les Chege. Par exemple, tu en connais un, Chegué Vara. Ne <rire> ris pas. Les jeux de mots, c'est très pompeux Enfin bref, il y a un fléau qui touche le pays, et c'est de la sorcellerie, d'après eux. Mais tu vas vite comprendre. C'est de la sorcellerie d'être abandonné Ouais. Ok. Le contexte est tellement grave là-bas que les familles cherchent un moyen d'abandonner leurs enfants. Et l'un de ces moyens est de les accuser de sorcellerie. Oui. Ainsi, sur les 30 000 enfants abandonnés, 25 000 sont accusés de sorcellerie. Bah mettez la poudlard en fait, je ouais, sais pas. C'est ça, c'est ça. <rire> Balancer les contre un mur dans une gare pour voir ce qui passe. Ah, je suis tellement bon public, putain. Souvent, ce sont causes de conflits de famille et d'accusations des uns des autres, et ça se finit rarement bien. Ainsi, tout devient prétexte à accuser un enfant. Il fait pipi au lit, ou il a le ventre gonflé, sorcellerie. Il a juste envie de chier. Bah oui, il dévore ses victimes ça, c'est parce que... Euh, voilà, <rire> il cherche des indices partout. Ah, t'as fait pipioli T'as mangé papi. <rire> Mais non, il est devant la télé, il ronfle. Un pasteur décrit le mode opératoire de ses enfants sorciers. L'esprit sort du corps la nuit, il libère des gaz pour endormir son entourage et se livrer à ses méfaits. Il libère des gaz. Ouais. Donc l'enfant pète. L'enfant <rire> pète et ça endort tout le monde. C'est ça. Et donc la solution, c'est d'aller voir un prophète pour une cérémonie de délivrance qui coûte entre 2 et 22 euros. <rire> c'est bien, c'est pas cher. Mais ça, c'est si t'as la chance et que t'es plus considéré comme une victime qu'acteur. Parce qu'auquel euh, cas, tu finis dans la rue. Il Faut pas déconner avec ça. Et puis bon, des prophètes en RDC, il y a beaucoup de charlatans qui improvisent et qui font des trucs un petit peu chelous, et... mais qui sont pris au sérieux par les foules. Alors, comment ça se passe une cérémonie de délivrance, Thomas Par exemple, on vient de t'accuser d'avoir fait disparaître ton petit frère et d'avoir pété sur des gens. D'accord Ouais. Le mode opératoire pour te délivrer du mal est le suivant. Ça dépend des cas, mais un des enfants a témoigné. Cinq jours de retraite pour te préparer à la cérémonie. Puis, on te lave les yeux avec du savon. Ah oh là là Et pas du savon qui pique pas les yeux. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Celui qui te fait fondre. On te fait brûler un cierge sur la tête, tout en te tordant les oreilles. Et là, à partir de là, tu dois avouer. En gros, le prophète te dit, « Dis la vérité La vérité doit éclater La vérité doit éclater !» Et jusqu'au moment où tu dois dire, « Oui, oui, c'est vrai, je suis un sorcier, je pète sur les gens la nuit. <rire> » En général, les enfants avouent assez vite, hein. ouais, ils, bah ont, ouais. ils ont du, de la cire bouillante qui leur tombe sur la tête pendant qu'on leur fait comme ça, <rire> hein, quand même. J'ai envie de le faire en vrai pour voir si j'avoue. Mais le pire, c'est que les enfants, euh, bah, c'est malléable, c'est naïf dans un certain sens, donc ils finissent par croire véritablement qu'ils sont des sorciers. Donc euh, la faute est rejetée sur eux et eux, ils l'admettent. Encore une victoire des adultes, ouais. une victoire de merde.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 un peu spécial, Thomas, puisque je t'emmène sur les routes du Congo. Bizarrement. Un voyage proposé par Banyu's Airlines. Alors, il n'y a pas d'histoire. Hein. <rire> si une compagnie aérienne s'appelait comme ça, je n'irais pas dedans. Mais non, non, effectivement. Il n'y a pas d'histoire, mais bon, peut-être qu'on va avoir des choses à dire. Voilà. Yeah. On n'a pas hyper l'habitude de voir ça en France. Ça non plus. Qu'est-ce qu'il fait il est, en train de lire, il est en train de passer l'essuie-glace. <rire> je pense. <rire> Ils sont en train de rouler. Je pense. Tu peux aller sur le toit, s'il te plaît, pour me. Il y a plein de flottes. Oui, pas de C'est ça. Je pense que c'est un essuie-glace humain. Ok. Il tombe pas en bas, mais des fois il tombe de la voiture. Là, il tombe tout court, hein. <rire> Oh merde mon essuie-glace, il est dans le camion. Je pense. Ah ça, oui, ça appartient à lui là-bas. ouais. Et je crois que c'est une ambulance. Hein. Je euh, veux ah, pas. Ouais. Il y a une petite bande je... bleue qui est caractéristique. Euh... Je pense que le mec qui allait à l'hôpital va pas arriver tout de suite. Alors là, bon, on se dit que c'est un déménagement, quoi. Moi, je, je trouve disant. ça ouf que la roue du vélo. Ne soit... touche pas le sol. Il l'a bien fait. Ah, putain. Jésus est bon. C'est pas faux. <rire> Attends. Bah, je crois qu'ils sont en train de remorquer la voiture. Hein. Ouais, sur une espèce de brouette avec des grosses roues ou enfin, une remorque. Euh... Ouais, exactement. Ouais, ah, ouais, ouais. Ils sont en train de remorquer des gens. Euh, voilà. Qui non, non, pas... moi, je veux pas mouiller les pieds. Hein. Exactement. Allouer Ah, ouais. Voilà. Ouais. Bon, bah, bon, à un moment, il faut accepter de mettre la voiture à la casse. À euh... un moment, voilà, euh, tu la revends. C'est drôle. Ouais. Prier sans sexe. Je, je ne comprends pas. Et ensuite, bah voilà, il y a aussi. Euh... Putain, mais c'est leur passion, les... les carrosseries qui partent en couille. Ben oui, je pense que tu peux pas réparer, t'as pas l'argent, donc du coup. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mieux vaut ennemi que triéteré. Bah, c'est peut-être un terme chez eux qui veut dire quelque chose. Si vous êtes du Congo dans les commentaires. Ouais, les Congolais, dites-nous -le dites -nous parce que là. Euh... Ah bah oui, mais, non, mais là, ça passera pas. Ah bah oui, il y a un mec qui dit ça passera pas, ça passera pas. Mais si, mais si. Ils sont dans le même sens, faut qu il faut qu'ils sautent, qu'ils montent sur le, le pont et qu'ils repasse de l'autre côté. À un moment, ça peut pas aller plus haut. Non, mais surtout que ça va faire. <rire> L'attraction terrestre. <rire> tu te tiens bien, hein <rire> Je trouve ça trop cool, n'empêche. Voilà, on passe à. En bref. En bref. Tout est possible. Il y a un programme spatial congolais. Enfin, non, c'est une société privée qui s'est installée en RDC, qui souhaite envoyer des satellites sur orbite depuis là-bas. Okay. Ce programme s'appelle la troposphère. C'est Jean-Patrice Keka, ce monsieur, qui dirige cette entreprise un peu particulière et qui veut réaliser son rêve de gosse envoyer des fusées depuis le Congo dans l'espace. Avec sa société oh. de développement Tous qui va s'y atteler, donc c'est le nom Tous azimuts, est tenté d'être le premier galaxionote selon ces termes, puisque les cosmonautes, c'est les Russes, les taïkonotes les Chinois. Et lui, il a choisi pour le Congo les Galaxionautes. Et il y a eu des essais, Thomas, hmm. qui sont allés jusqu'au lancement. C'est le Elon Musk du Congo Exactement. Il y a eu Troposphère 1, Troposphère 2 qui ont été des tests, ouais, ouais. Troposphère 3 qui n'a pas marché, Troposphère 4, il a atteint 15 000 mètres. Ah, pas mal C'est pas mal, hein Mais c'est pas l'espace. Troposphère 5 avait un passager. Un rat. Ah, Le il est projet bon. était très prometteur. Le voici. Voilà, le rat était là. Oh là là La fusée a coûté 50 000 dollars. Elle a décollé. Ah putain, mais il y a du bulge de ouf, quoi. Oui, oui. Mais elle a pas décollé dans la bonne direction. On a retrouvé la fusée parce qu'elle avait un parachute. Et on n'a jamais retrouvé le rat. Petite pensée pour, euh, pour lui. Tu Il ne a été a déclaré jamais. disparu au nom de la science. <rire> Il y a eu Troposphère 6, qui est toujours en projet. Mais d'année en année, ça se concrétise. Pour le coup, on passe sur une fusée de 15 mètres et de 10 tonnes. Mais tout ça coûte des sous. Heureusement, la Suisse a apporté son soutien et un financement participatif a été mis en place et a échoué. Comme le film de... Non, pardon. <rire> Mais... Il y en a eu un deuxième, et là, il a marché. Keka n'attend plus qu'une chose, que le, la RDC participe aussi financièrement. On souhaite donc à Keka qu'il devienne le premier galaxionnaute de l'histoire de la RDC. Il y a beaucoup d'objets dans l'espace qui ont été envoyés de la Terre. S'il si, y a une badounette qui sait faire, moi j'aimerais bien envoyer mon dessin de bit Vu que Kev Adams me l'a volé, j'aimerais l'envoyer le plus loin possible de Kev Adams, <rire> c'est-à-dire dans l'espace, si vous pouvez m'aider pour ce bah, projet. Techniquement, oui, tu peux, mais c'est pas très compliqué. Ah ouais. Bah il y a euh, Cyril MP4 qui a envoyé une baguette de pain. Ouais Bon après elle s'est retrouvée chez les Russes machin. Il a eu des ah, merdes. Mais ouais. Il y a une vidéo sur ses chaînes qui explique tout. Qu ok d'accord. Ok. En bref. En bref. Dans la toute première bad news, Thomas, nous avons parlé d'un pasteur qui a transformé son caca en argent. Ce que je n'ai pas dit, c'est que ce pasteur faisait partie d'une église dite de réveil. Pas, pas le matin. Ouais, ouais. voilà. C'est une dénomination évangélique pancotiste. C'est courant en RDC. Et il y a un petit problème avec ce genre d'église. C'est que de plus en plus, celle-ci est en train de transformer ça en entreprise. L'église ouais. devient une entreprise. Son but Attirer des fidèles. Et comment attirer les fidèles Avec du réconfort, du surnaturel, des spectacles extraordinaires. Direction le Congo pour un spectacle ayant pour thème « Les cris d'une femme des déviergée <rire> ». Retrouvailles prophétique. Thème « Je ne suis pas mort » de 16h30 à 19 h 30 et t'aimes les cris d'une femme, des vierges. Si tu n'es pas convaincu, on peut toujours aller voir un séminaire biblique. La poitrine de la fille de Pharaon. Ah oh là là Elle est de profil donc, du coup. Mais si c'est trop sexuel pour toi, pas de souci, on peut aller voir Jésus-Christ mécanicien. Il transforme l'eau en diesel. Voilà. Mais <rire> ben non, nous on veut du cul Ben alors Demeurons chez la prostituée. <rire> voilà, hein. Deux jours de gloire, demeurons chez la prostituée. Loué soit le chaleureux vagin. Bon, après, j'avoue, même si c'est pas l'église de réveil, tous les spectacles en RDC donnent envie. Voilà. Par exemple, ça, hein. Du jamais vu expérimentation d'agrandissement du verge masculin. Yeah, mais. En, en public. En public, ah oui, oui, bah, il faut montrer que ça marche. Je pense qu'ils posent une bite, ils font comme ça, et au bout d'un moment, elle grossit, les mecs font waouh. <rire> Hop, on passe là, hein. <rire> hémorroïde Adieu pour toi. hémorroïde c'est pour moi, merci beaucoup j'aurais dû y aller bref on enchaîne avec celle ci restant sexuel bandé comme un cheval bandé comme le lapin mal d'estomac <rire> et je euh, sais pas quoi hémorroïde ah, hypertension hémorroïde alors bandé comme un cheval je vois ouais bandé comme un lapin ça m'excite moyen c'est pour que tu ouais que ça, tu doit ça, ça doit être une... ouais, ça, ça doit être un truc de c'est que t'as un déranché qui... Entrez Non, pue. non, c'est les lapins qui <rire> J'aime bien le mal d'estomac juste en dessous. Ah, c'est génial. Mais c'est pas le plus important. Hein. Faut bander comme un cheval en premier, bien entendu. Et on passe à la bad news du jour. Nous avions déjà parlé des micro estelas du Mexique où les catcheurs sont de véritables stars. Et aujourd'hui, on repart dans le monde du catch en RDC. Donc du catch congolais. On va parler de catch fétiche. C'est vraiment le nom, le catch fétiche. Ou catch vaudou. C'est le catch que l'on pratique en RDC. Tout commence quand le, le RDC se prend de passion pour le catch. Grâce à Kere Kere, qui atteint des sommets dans le domaine. Donc Kere Kere, c'est lui. Okay. Voilà, c'est un mec qui devient célèbre, très très célèbre. Donc on parle énormément de lui là-bas, et apparaissent de plus en plus de combats de catcheurs au Congo. Puisque lui, je faisais du Congo ailleurs. Hmm. Mais comme on est en RDC, on est obligé de mélanger ça au folklore et donc à la magie au vaudou. Si un mec fait caca et il transforme sa merde en, en billets, en ce qui donne des catcheurs qui utilisent la magie durant leur combat. L'un des pionniers de cette catégorie s'appelle Edingwe. Le voilà. Et c'est le Hulkogan Congolais. D'accord. D'accord Alors bien sûr, on peut pas tout brosser parce que chacun a sa particularité, mais on peut tomber sur des reportages sur YouTube car ils sont très divertissants. Et par exemple, il y a un documentaire Netflix, c'est comme ça que je l'ai découvert. D'accord. Ce truc, faut le regarder. C'est fou. Voici les tenues, déjà. Ouais. Et du coup, ils vont faire des mouvements de loin. Genre, ils envoient des sorts pour Allez. bloquer l'adversaire. Ou pour arrêter le temps. C'est-à-dire qu'ils sont OK, donc il faut, le mec, il va faire genre... La corde à l'âge Oh non C'est génial Attends, génial. putain, ça veut dire qu'ils peuvent faire Expayamus C'est le mec, il se jette en arrière Exactement, et Exactement, où il le force à danser. Ah ouais, c'est voilà. génial Et ça finit souvent par un paix. <rire> mais attends, mais ça veut dire que c'est des matchs d'impro croisés combat de ouf, quoi Exactement. J'ai trop envie de voir. Dont les matchs se terminent par des paix pour... Humilier le, le, le vaincu. D'accord. Pète au visage du gars. Alors, pourquoi ça implique toujours des paix Il y a un truc très paix hein, dans leur. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a des stars, forcément, dans le catch fétiche. Enfin, à une certaine échelle, bien sûr. Hein. Mais on a trouvé des personnages sympas, comme par exemple Chuchu Sida ou encore Shakira. C'est pas celle qui fait Waka pas... Waka. Ouais. Donc, euh... <rire> Mais il y a beaucoup de combats qui se terminent d'une façon euh, qu'on n'arrive pas à expliquer. Par exemple, Eddingwe. <rire> Il est en train de lui tirer le slobar Non, non, non, là, là, il est en train de manger les couilles de l'adversaire. Là, il retire du pantalon de la viande et, et il lui bouffe les couilles. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah oui, ah oui, ah Voilà, alors c'est fou hein, bien sûr, bien hein, sûr bien le sûr. mec avant le match a mis de la viande dans son slibar. Bon, au Congo il fait chaud, euh, ils, viennent, ils viennent de se battre, hein, Les <rire> il ça transpire. Ça se et, un euh, peu. Ça se <rire> un peu et le gars il est en train de le manger. Bon, euh, très bientôt il va il va avoir un petit, euh, tu sais comment ça s'appelle dans le colon Un petit hein, ténia. Un ouais. petit ténia, voilà. Là Il fait coucou aux gens, il part et quand tu soir. Exactement, ouais. Moi j'ai vu euh, sur Netflix dans le reportage, il y a un truc en plus et tu le vois, il y en a un, il est magicien, mais ça va hyper loin. C'est à dire que l'autre sur scène, des gens sont autour et tout, hein, c'est à, à l'extérieur. Ça et là, en fait, ça se mélange avec des, des tours de magie. C'est à dire que l'autre, son pouvoir de catcher, c'est de transformer l'autre en chèvre. <rire> et donc, au milieu du combat, il y a des effets et tout avec de la fumée et tout ça. Ça s'enlève et ça devient et une chèvre. C'est trop bien. Voilà. <rire> donc, allez voir. Euh, si vous faites rien cet été, c'est hyper divertissant. <rire> voilà. Merci d'avoir suivi cette bad news. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, un tipi et qu'on est là pendant tout l'été, le mardi, à 17h45. Voilà, merci beaucoup, à mardi prochain, 17h45. Ciao Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer